Bonjour à toi cher spectateurs, Ghost Song de Nicolas Peduzzi c'est un film qui m'intriguait beaucoup notamment par son affiche que je trouvais très très belle c'est clairement l'une des affiches les plus énigmatiques et les plus fascinantes que j'ai vues depuis très longtemps parce que sinon je ne savais quasiment rien du long métrage je savais que ça se passait aux Etats-Unis, je savais très vaguement que ça se passait à Houston que ça avait un contexte assez atypique qui permettait l'évolution de personnages de manière assez intéressante mais sinon je ne savais vraiment rien de la forme, du contexte et de l'évolution qu'allait me proposer ce documentaire. Le résumé pour faire simple, dans la ville de Houston, la pauvreté et la drogue ont pris énormément de place dans les quartiers. À la veille d'un ouragan important, nous allons suivre Will et Alex, deux jeunes qui traduisent deux manières de vivre dans un quartier difficile. Euh, ce film est très beau. Et au-delà d'être très beau, je trouve qu'il arrive à nous embarquer dans une ambiance et une atmosphère que je trouve assez fascinante. Bien au-delà de réussir à parfaitement contextualiser une certaine Amérique d'une certaine époque, je trouve que Pedouzi arrive surtout à construire un moment de cinéma qui est particulièrement équilibré. C'est un film qui arrive à être aussi travaillé en termes d'ambiance qu'il arrive à laisser de la place finalement à ses différents personnages pour évoluer, pour se mettre en forme et pour se construire à l'écran. Et je trouve notamment que les caractères et la place qu'il laisse à ses différents protagonistes permet au spectateur de voir beaucoup d'émotions finalement être générées à l'écran. Euh, je trouve notamment, enfin, cette jeune rappeuse, je la trouve assez attachante, malgré son côté très barré et par instant son côté très fermé, on ne va pas se voir la face. Je trouve ce jeune homme euh, assez émouvant, d'une grande intensité, et euh, par moments j'ai presque l'impression qu'il n'y a pas de filtre qui pourrait jamais avoir de filtre et que tout sort d'un seul coup. Enfin, ça m'a ça beaucoup ému. Et il y a eu plusieurs moments où je me suis dit wow, « Waouh, ce, ce mec est hyper attachant » tout en étant une espèce de de bombe à et, et je trouve que c'est ça, en fait, qui fait à force de Pedouzi. Il a réussi à, à construire un cadre dans lequel il peut se permettre de laisser ces ses, ses différents personnages de la vie prendre place et où il n'a pas besoin de les diriger. Il n'a pas besoin de leur dire « Bon, là, on va te filmer en train de faire ça. » Non, non, il allume juste sa caméra et il se dit « Bon, ben... On va voir ce que ça va donner et la plupart du temps c'est des séquences de vie qui sont d'une extrême fidélité par rapport je pense au caractère de ces personnages et surtout par rapport à ce qu'ils ont envie de nous transmettre soit simplement le fait qu'ils essaient de survivre et s'ils galèrent comme c'est pas permis au bout du compte ils y arrivent quand même. Parler du tourment, à la fois en tant qu'humain mais également en tant qu'individu au sein d'une société est quelque chose de compliqué en tant que cinéaste car rapidement on peut se perdre et développer un ensemble complexe qui n'aurait que peu de logique par rapport à ce que l'on veut réellement construire et développer. Nicolas Péduzzi développe un moment de cinéma qui parle avec une grande justesse de cela, mais qui arrive à aller beaucoup plus loin, pour mettre en forme une œuvre de septième art assez géniale par de nombreux aspects, notamment de mise en scène, mais également, grâce à un portrait d'une société américaine, que l'on voit de moins en moins, mais qui a besoin d'être mis en avant. En termes d'écriture et de mise en scène, donc on a un scénario, entre guillemets, une structure de base, qui est écrite par Léon Châtiliès, par Nicolas Péduzzi et par Rod Turis, et le film est réalisé par Nicolas Péduzzi. Euh, dans sa base, le film est assez fascinant parce que, on sent que cette structure, elle n'a pas forcément de vraie accroche narrative et en même temps, on se dit qu'il y a un fil. Le fil conducteur, c'est à la fois les dangers de certains quartiers d'Houston, également cette espèce d'ouragan qui est en train de se mettre en place et qui va potentiellement bouleverser la vie de ces différents personnages. L'idée aussi de construire un rapport à la famille, un rapport à l'intime qui va avoir plus ou moins d'importance en fonction de ces portraits. Il y a en fait des fils rouges. Différents fils rouges qui sont construits au fur et à mesure que le film avance. Et en fait, c'est au travers de ces fils rouges qu'on trouve une base entre guillemets d'accroche en tant que spectateur qui fait qu'on a envie de se rattacher à ces différents personnages. Et après... Pour moi, surtout, ce qui fait la force de ce film, et ce qui fait surtout que le long-métrage est vraiment fascinant du début à la fin, c'est la manière avec laquelle Pedouzi arrive à construire sa mise en scène. Ça n'est pas une mise en scène qui est si travaillée que ça en termes de style ou d'effet. C'est une mise en scène qui repose d'abord sur un très gros travail de la musique. Je trouve l'ambiance musicale assez fascinante, et par de nombreux instants, j'étais vraiment en train de me dire qu'on avait vraiment quelque chose de, de complètement atypique et novateur dans son genre. C'est un film qui est qui est flottant qui, à l'image de son titre, cherche vraiment à nous placer dans une position où on serait presque en train de regarder des, des personnages fantomatiques essayer de reprendre un minimum de vie. En fait, ce qui est assez génial, c'est qu'au travers du contexte que Pedouzi arrive à construire, ce contexte assez glauque, assez craspec, parce que Houston, c'est pas forcément une ville dans laquelle il y a euh, une grande prospérité. C'est une ville, au contraire, qui repose sur des aspects économiques qui sont un peu datés et qui a un quartier pauvre, réellement pauvre, et un quartier riche, extrêmement riche. Et du coup, je trouve que la manière avec laquelle il amène ses personnages, ça leur donne presque au début une forme spectrale, et qu'au fur et à mesure que la mise en scène avance, c'est là qu'il arrive à essayer de leur redonner un petit peu de vie, de leur redonner une place au sein de ce contexte, de construire une jeune rappeuse qui a envie de s'en sortir et de montrer à quel point son quartier est difficile, mais auquel point il y a quand même de belles choses dedans, notamment des belles rencontres, à quel point ce jeune homme qui est torturé par la drogue et par un passé extrêmement trouble avec son père, cherche quand même à trouver une forme d'exutoire en... En crachant presque son venin sur le reste du monde, en, en balançant des, par moments presque des inepties, mais en même temps, au travers de ces inepties, on a envie de se dire qu'il y a un fond de vrai, il y a un fond de crédibilité. Enfin, c'est tout ça, en fait, qui m'a fasciné dans le film et qui a fait que je me suis complètement laissé embarquer et que j'avais presque envie d'en avoir plus quand je suis arrivé à la fin du long métrage tellement Pedouzi, il arrive à construire un terreau qui soit assez fort pour nous embarquer là-dedans. Par le biais de l'écriture qu'il développe avec Turiz et Chatilliez, Pedouzi construit un moment de cinéma qui marque par l'intensité de son œil cinématographique et dramatique qui ressort avec une grande justesse. Bien plus encore que cela, on sent que le metteur en scène cherche à s'investir dans son rôle de cinéaste en se plaçant de telle sorte qu'il fait ressortir avec le plus de réalisme possible l'émotion des rapports entre ses personnages et le monde qui les entoure. De la violence d'un passé trouble à la réalité de la rue qui prend le pas sur la narration à de nombreuses reprises, Pedouzi ne se laisse pas simplement emporter par un mouvement dramatique simple, mais par une réelle envie de nous fasciner, de nous emporter, de nous toucher et de donner à son œuvre une intensité, une puissance graphique qui porte non seulement son esthétique, mais également son message. Survivre. En termes de casting, entre grosses guillemets, il n'y a réellement que trois personnages qui ressortent. Il euh, y a And Bluff Bath, ou qui s'appelle Alex, si je ne me plante pas, qui est la jeune rappeuse, qui est... Assez génial, elle a un charisme de dingue. Euh, on sent que c'est, comme je le disais, euh, un personnage qui est très explosif et qui peut-être par instant a tendance à être très excessif et, et bizarre, mais, mais je la trouve assez géniale. Je trouve euh, William Falson Logan euh, assez extraordinaire. Je trouve le jeune homme extrêmement attachant, bouleversant, euh, euh, complexe, mais d'une grande crédibilité et surtout d'une d'une émotion vraiment à fleur de peau qui m'a beaucoup touché. Et après, il y a Nate Nichols qui a un petit peu le fil rouge, je trouve, de l'ensemble, puisqu'il cherche vraiment à nous relier avec William. Euh, C'est vraiment eux trois qui ressortent. Mais je trouve qu'au travers de, de leur portrait, Peduzzi arrive à construire un film qui, euh, qui émeut, qui touche, et qui arrive à être extrêmement attachant, alors que ces personnages, sur le papier, on devrait presque un petit peu les détester. Will et Alex sont deux portraits de personnages qui ne trouvent de lien que dans cette ville mais qui par celle-ci et l'œuvre de Peduzzi parviennent à être liées de la plus belle manière qui soit, avec une logique dramatique assez fascinante. Au bout du compte, Ghost c'est un film qui m'a beaucoup touché. C'est un film devant lequel on ne reste pas indifférent parce que la puissance des personnages est à l'image d'un film qui cherche à avoir une réelle puissance graphique, mais au-delà de sa puissance graphique, qui cherche à avoir un réel impact sur nous en tant que spectateurs. C'est un film que je trouve beau, c'est un film que je trouve fort, c'est un film que je trouve juste, c'est un film que je trouve crédible dans ce qu'il cherche à évoquer. C'est un film qui a une super ambiance, et réellement je pèse mes mots, l'ambiance du long métrage est assez fantastique à de nombreuses reprises, Bref, c'est un film que je vous conseille fortement de voir en salle si vous avez l'occasion de voir Ghost Song de Nicolas Peduzzi. C'est un film beau, c'est un film juste, c'est un film intense et c'est un film qui arrive à transmettre énormément d'émotions au travers d'un sujet qui devrait sonner comme très fermé mais qui s'ouvre littéralement grand sur nous. A plus